Dans cette capsule, on va vous expliquer comment gérer l'ajout et le retrait de membres dans votre équipe. D'entrée de jeu, vous devez savoir que si euh, dans votre commission scolaire, il y a eu une synchronisation avec GPI, euh, il, y de, il y a de bonnes chances à ce moment-là que les enseignants, quand ils se connectent euh, à, à la tuile Teams pour la première fois, eh bien, qu'ils voient ici lister leurs groupes, euh, leur groupe, en fait. Mais euh, ça peut quand même être intéressant pour eux de savoir comment ajouter des élèves et des enseignants collaborateurs, parce que c'est possible d'être plusieurs enseignants collaborateurs pour un même groupe d'élèves. Alors voilà comment est-ce qu'on va procéder. Donc pour l'exemple ici, on va utiliser le groupe 201, un groupe fictif. Alors vis-à-vis -vis le nom du groupe, quand je pointe avec la souris, je peux voir qu'il y a trois points de suspension ici, qui m'indiquent qu'il y a un menu qui est caché. Alors en cliquant là-dessus, j'ai des options qui apparaissent. Il y a deux boutons ici euh, qui nous intéressent pour la, la présente capsule. Donc, il y a le bouton « Ajouter des membres » ici, et aussi le bouton « Gérer l'équipe ». On va commencer avec le bouton « Ajouter des membres » parce que c'est ce qu'on veut commencer à vous montrer. Alors, je clique sur le bouton ici. Et là, on voit que je peux ajouter soit un étudiant ou un enseignant. La manière est très, très simple. Comme c'est connecté avec votre botin, euh, juste en tapant les, le nom de famille, déjà, il devrait y avoir... Euh, une recherche automatique, euh, automatiquement qui se fait. Puis, euh, si vous voulez préciser, vous continuez à écrire. Là. Donc, là ici, euh, bon, par exemple, je pourrais euh, choisir « moi ». Et puis, euh, ici, en sélectionnant « étudiant » ou « enseignant ben, », on vient déterminer le niveau de droit qu'on va attribuer à cette personne-là. Donc, moi ici, je vais ajouter euh, Vénus comme élève. Donc, je fais « ajouter ». Alors, voilà. Là, ici, il est ajouté. Et puis euh, je vois même même si j'ai fait un choix, euh, je l'ai choisi, euh, j'ai choisi de, de lui conférer le statut d'étudiant, mais je peux quand même décider ici de basculer le niveau de droit de membre à propriétaire. Membre, c'est le même niveau de droit qu'étudiant, et propriétaire, c'est le même niveau de droit qu'enseignant. Donc deux termes utilisés dans la plateforme, mais qui signifient la même chose. Donc, donc ici on a, euh, on va le laisser en enseignant. Je vais faire fermer. Ça c'est la première façon d'ajouter euh, des élèves ou des enseignants. Donc, pour un enseignant, vous faites exactement la même chose. L'autre euh, moyen, c'est euh, en cliquant sur le bouton « Gérer l'équipe ». Et là, ici, euh, quand euh, je clique sur « Gérer l'équipe », je peux voir vraiment une liste de l'ensemble des membres de, de, ma, de, mon, de ma classe, donc de mon Teams. Je les vois tous. Je vois également leurs titres, où est-ce qu'ils sont localisés. Euh, comme enseignant aussi, c'est ici que je vais euh, leur donner le droit de lavarder ou pas, c'est ce qu'on appelle le micro. Puis ici, on a le rôle qui est attribué. Donc, on a vu tantôt, j'ai ajouté euh, Vénus Saint-Onge comme élève, donc elle, est, elle a un statut de membre, mais je pourrais ici aussi la faire passer de membre à propriétaire, c'est-à-dire euh, la placer comme euh, une enseignante collaboratrice. Il y a également le bouton ajouter un membre qu'on retrouve ici. Donc, si je clique dessus... Ça nous amène exactement à la même fenêtre que tout à l'heure, donc il s'agit simplement de taper le nom de famille de, et le prénom de la personne ici pour euh, l'ajouter. Ensuite de ça, euh, c'est possible, bon, on vous a montré comment ajouter, mais c'est également possible de retirer une personne. Par exemple ici, si je glisse ma souris vis-à-vis -vis la personne que je veux retirer, il y a un X qui apparaît au bout. Vous voyez que si je l'enlève, je ne le vois plus. Si je ramène ma souris, je le vois. Il suffit simplement de cliquer sur le X. On attend un petit peu. Et voilà, j'ai retiré l'élève de mon groupe. Merci.